Bonjour, voici l'onglet « Conversation de Teams. Cet onglet permet de clavarder avec vos élèves. Dans ma classe, par exemple, si je vais sous l'onglet « Général », j'ai accès au module « Conversation qui me générera des conversations portant sur euh, ma classe en général. Par contre, si je veux y aller plus précisément dans les conversations, il est fort possible de passer par les canaux de gauche pour, par exemple, ici, les conversations ayant trait à la biologie. Lorsque je suis dans une conversation, j'écris juste en bas ici et je publie en appuyant sur « Enter ». Les gens peuvent me répondre en cliquant sur le bouton « Répondre » et les conversations seront archivées avec leurs réponses imbriquées, ce qui me permet de suivre les différentes conversations sans avoir à être constamment en train de regarder qui écrit quoi. Également, pour répondre plus précisément à une personne dans une conversation, par exemple ici « Léa », je pourrais, dans mon onglet « Réponse », insérer un aérobase et inscrire son nom pour qu'elle soit notifiée de ma réponse. Les petits cercles rouges juste en haut vous permettent de voir à quel endroit votre nom apparaît dans des conversations et donc d'attirer plus précisément votre attention sur ces conversations qui vous concernent. Je pourrais également, dans l'onglet « Réponses », faire l'air au base et inscrire le nom de mon groupe, classe 2018 ici, pour que tout le monde reçoive la notification. Ainsi, ce sont tous les élèves inscrits à mon groupe qui verront le petit 1 rouge dans leur euh, onglet de gauche. Il est possible de cliquer sur le « J'aime » d'une conversation, également sur le bouton « « Archiver » ou « enregistré, afin que ce message-ci se retrouve dans l'onglet ici juste en haut « enregistré. Lorsque j'appuie sur cet onglet, tous mes messages enregistrés s'affichent, ce qui me permet de retracer plus précisément des suivis à faire par exemple avec des élèves. Enfin, les trois petits points ici me permettent en tant qu'administrateur de ma classe de supprimer n'importe quel billet d'élève, de le marquer comme non lu, de désactiver le micro. Ça, il s'agit ici de pouvoir désactiver la fonctionnalité d'écrire d'un élève. Si, par exemple, l'élève a écrit un commentaire ou une question non appropriée, je pourrais cliquer sur « Désactiver le micro » et automatiquement, l'élève en question ne peut plus écrire. Je peux réactiver son micro de cette façon-ci. Voilà, c'était un petit tour de l'onglet « Conversation.